Voilà, nous sommes revenus et j'espère que vous êtes toujours là, comme je vous l'ai demandé. Je sais que beaucoup suivent nos émissions et je rappelle que vous avez le replay. Ne pensez pas que vous avez raté quelque chose. Vous pouvez revenir. Allez sur notre site www.gp. Alors, quand je dis 3, ce n'est pas le chiffre 3 que vous mettez. Vous en www. www.c3. J'ai quelqu'un qui mettait le chiffre 3, il mettait W et il cherchait, il me disait, je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que je lui envoie Parce que même moi, hein, vous m'appelez, j'aime bien, ça me dérange pas. Mon téléphone est partout, sur mon Facebook, partout. Donc, nous revenons avec notre rayon de soleil guadeloupéen. C'est un, un homme qui est très actif, que vous connaissez. Il a plein de choses à son actif. Il a plein de, de, de, de choses, d'activités. Ce monsieur a une imagination pour nous faire des statues qui sont un petit peu partout en Guadeloupe, que vous voyez sûrement sous votre passage. Vous vous demandez qui, qui a fait cette œuvre. Qui a, eh bien, il est là. Il est juste là, très modeste. Ce n'est pas quelqu'un qui est au devant de la scène tout le temps, tout le temps, sauf bien sûr quand il a un conseil... Euh, une exposition ou un, un vernissage, euh, nous le voyons et un jour j'ai eu droit, c'était exceptionnel, à une toile, à une fresque qu'il avait emmenée au studio où je travaillais à l'époque. C'est magnifique. Donc des, des personnes comme ça, comme j'ai à, à le dire, ce sont des amis de longue date. Voilà, ils restent là, ça part pas, on a. Là, chaque fois nous joindre, nous bien joignent. Eh hey, ouais! Eh bien, nous pas accrocher au téléphone. Mais euh, c'est toujours Mounard, c'est Mounard, ça a été Mounard. Et ce sont mes rayons de soleil que je protège. Voilà. Alors, cette méditation consciente et créative que propose votre institut, l'institut MC2DP. Euh, euh, qui est situé, je, je pense, sur toute la Guadeloupe, au Lamentin en particulier, mais vous partez un peu partout. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui se déplace aussi, c'est quelqu'un nous entend là. On va juste je, penser à donner un numéro de téléphone pour vous tout de suite, parce qu'on peut toujours qu'en oublier. Oui, c'est oui, le 06 90 56 89 90. 89 90 06 90. 56, 89, 90 voilà. notez déjà le numéro de téléphone de manière à ce que vous puissiez entrer en lienage avec lui pour, euh, soit des questions ou des mini-séminaires, je ne sais pas des oui, en tout des cas il, il, voilà, il est disponible pour cela, alors cette méditation consciente et créative comme nous avons vu déjà, vous avez brossé un peu le, le, la partie hein, euh, du système créatif, maintenant la méditation en elle-même que vous proposez Serait quoi? Quel genre de méditation? Comment on pratique vous euh, cette méditation? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais donc redéfinir hein, comment moi je conçois l'esprit. Oui. Parce que c'était ma base de, de départ. Donc en fait, l'esprit n'est pas du tout, euh, comment dire, euh, n'est pas du tout, euh, on va dire, juste.. Euh, euh, fait, parce mm -hmm. que c'est ce qu comme ça qu'on le, qu le conçoit, c'est comme ça qu'on qu qu le dit à nos enfants, qu'on s'est mm -hmm. transmis de génération en génération, que l'esprit, c'est la chose spirituelle. Mm -hmm. Donc c'est le lien avec l'au-delà, c'est le lien avec euh, les morts, des fois, c'est le lien mm -hmm. avec Dieu, le lien avec euh, l'univers, etc. Mm -hmm. Donc on, on, on, voilà, on, on, on, on circonscrit en fait l'esprit mm -hmm. à une fonction de... De, de, de béatification, une fonction de dévotion religieuse, etc., etc. donc c'est extrêmement réducteur. En fait, l'esprit, c'est... Le, le corps humain est composé de trois, de trois éléments. Cette fameuse trilogie, en fait, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Souvent, on confond l'âme et l'esprit. En fait, l'âme, c'est l'énergie vitale. Tout simplement, l'énergie vitale qui mmh. est, certains disent c'est une étincelle de l'énergie cosmique, mmh. c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça. Donc ça, c'est l'âme. C'est l'âme qui fait, qui anime le corps. Mmh. D'accord C'est l'élément, s'il n'y a pas d'âme, il n'y a, a pas de corps, il n'y a pas de vie. D'accord mmh. Ensuite, on a l'esprit. Donc l'esprit, c'est quand l'âme, dans son énergie mmh. cosmique que dans le corps humain oui. il est géré mm -hmm. par l'esprit, c'est comme si on va à la pompe on prend de l'essence mm -hmm. et on met dans le carburant oui. on met dans le, dans, dans dans le, dans le, dans le, le réservoir oui. mais le réservoir ce, ce serait ça l'esprit, et le corps c'est la voiture mm -hmm. d'accord et en fait le, le carburant donc, qui sort de la pompe, ça c'est l'âme c'est l'énergie donc ces deux ne sont pas ensemble il y a l'âme et l'esprit voilà le voilà. À ça partir du voir. moment où l'énergie cosmique, où l'énergie vitale vient animer ouais. le corps, puisqu'il ne fait que ça, elle se, tra il, il se transforme mm -hmm. en l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? En fait, bien cette énergie vitale mm -hmm. est composée de sept champs énergétiques. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les chakras. Mm -hmm. J'aime bien dire ça oui, que, ouais. en préambule. Ça n'a rien à voir avec les chakras. D'ailleurs, il n'y a pas de positionnement si le, si ça, ça, ça, ça, ça concerne L'ensemble de l'être, Donc, l'esprit se, se, se, se compose de, de sept champs énergétiques. Il y a mm -hmm. le physique, il y a l'intellectuel ou le cognitif, mm -hmm. il y a le mental ou psychologique, mm -hmm. il y a l'émotionnel, il y a le sensitif, mm -hmm. il y a le physiologique mm -hmm. et il y a le sublimatoire. Et pourquoi nous avons cinq sens les, les, les, cinq sens, les, ça, les cinq sens, ça renvoie à mmh. la perception, mmh. la perception sensorielle. C'est très bien la question, mmh. parce que je voulais juste tout de suite faire la, le, le distinguo mmh. entre la perception sensorielle mmh. et l'énergie sensitive. Tout le monde perçoit, si on a tous des bons yeux, on a mmh. à peu près, on va dire 8, 7 ou 10, mmh. on verra euh, tous euh, euh, une caméra. Là. Oui. Mmh. Ça c'est la perception sensorielle, c'est objectif. Mmh. Par contre, l'énergie sensitive va créer un état, une, une réaction par rapport à cette caméra qui mm -hmm. va avoir un effet sur l'état de la personne. J'aime bien prendre l'exemple un, un, un taureau noir. On mm -hmm. voit un taureau noir, ouais. euh, quelqu'un va être effrayé par le taureau, une mm -hmm. autre personne va être, va être émerveillée. émerveillée Pourquoi sûr. Parce qu'il y a quelque chose de l'autre du vécu mm -hmm. qui n'est pas le même. Et donc, la perception sensorielle sera la même, mais l'état sensitif dans lequel on sera, ne sera pas là, ne sera pas le même. Ouais, et ouais, c'est ouais. ça la différence. Donc, en fait, les, ces sept euh, champs énergétiques mm -hmm. participent du pouvoir de création que nous avons. Ouais. Et qui est légué par l'âme. Mm -hmm. Et quand l'âme est dans le corps, ouais. il, il, il décuple, il, il, se, il divise, mm -hmm. se divise dans ces sept champs énergétiques mm -hmm. qui, en fait... Notre organe de création, c'est pour ça que je, je n'appelle pas l'esprit, je l'appelle dorénavant le système, le système créatif. Nous avons un système créatif. Mm -hmm. Comme on a un système lymphatique, un système nerveux, mm -hmm. un système intestinal, enfin digestif, etc. Mm -hmm. Nous avons un système qui est immatériel cette mm -hmm. fois, qui est composé de sept champs énergétiques. Mm -hmm. Et on l'utilise mm -hmm. tout le temps, sauf qu'il y a deux façons de l'utiliser. Oui. Soit de façon non consciente, mm -hmm. donc on ne sait pas en fait qu'on l'utilise. Et ça va même plus loin, on ne sait même pas que quand on utilise telle ou telle énergie, qu qu'est-ce qu que ça va donner, que, comment ça va se matérialiser. Mm. Donc on n'a pas conscience, Donc ce n'est pas inconscient, c'est mm. non conscient, attention, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire okay. qu'on n'a pas conscience mm -hmm. d'utiliser, c'est comme, comme si je te marche sur le pied, oui. tu cries, mais pas, je n'ai pas encore pris conscience qu'en oui. fait si tu cries, c'est parce que je te marche sur le pied. Et toi, tu as tellement mal que tu ne peux pas me dire mais Tu marches sous mon pied. Donc, je, je, je marche sous ton oui, pied, oui, mais je n'en ai pas conscien conscience. Ce n'est pas, pas que je ne le fais pas. Oui, oui, oui. oui. C'est que je n'en ai pas conscience. Oui. Et du coup, je n'ai même pas conscience du fait que ça te fait mal. C'est ça, ça. Donc, ça, c'est ce qui va être induit. Mm. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et la deuxième façon d'utiliser oui. notre système créatif, c'est de façon consciente. C'est-à-dire en maîtrisant l'action de ces différents champs énergétiques. Parce que mm -hmm. c'est comme ça que nous créons. Mm -hmm. Nous sommes bien à l'image du créateur, non mm -hmm. Le créateur mm -hmm. qui, pour oui. moi, c'est juste l'énergie cosmique. L'énergie cosmique mm -hmm. n'a qu'une fonction. Mm -hmm. C'est aussi créer. Et il y a deux façons de créer, c'est de matérialiser mm -hmm. et de dématérialiser. Dématérialiser. Donc quand, quand on est dedans, cette énergie consciente, vous parlez de matérialiser... Comment on s'y prend pour matérialiser quand on, on, on ne sait même pas qu'on marche sur le pied de celui qui est à côté D'accord. Est-ce euh, que tu sais comment fonctionnent tes poumons euh, Alors là, je, je, je respire. Voilà. Heureusement que tu n'attendais mmh. pas tu de savoir comment fonctionnent tes poumons pour que tu respires mmh. Donc voilà, c'est ça. En fait, nous chose. utilisons, mmh. nous, nous actionnons ce que j'appelle le processus de création mmh. depuis, depuis qu'on est né. Instinctivement alors. Instinctivement. D'accord. Sauf qu'on peut l'actionner mmh. de façon consciente. Conscience. Et c'est là, là toute la différence. Alors l'enfant qui le... n'a jamais appris à peindre, par exemple, va sortir quelque chose qui, que vous verrez comme, une, comme un chef dœuvre et je verrai comme quelque chose qui est issu d'un processus de création très précis ce n'est pas un hasard, ce n'est pas, ah, pas un don ce n'est pas l'enfant ça donc on n'a pas wow. de don en fait Non, non ouais. on, si on a un don, mm -hmm. c'est l'âme ouais. c'est l'énergie vitale, et d'être connecté à tout et ça que, aussi. et on a la possibilité à partir du moment où l'énergie vitale mm. touche le corps ouais. entre dans le corps il va s'installer dans le fameux réservoir dont je parlais, Allons. Ouais. On dit c'est dans la tête, mm -hmm. on parle de cognitif, on parle de neuronal, on oh. parle de, de, de, de neurosciences. Je ne sais pas. Mm. Puisque aujourd'hui, on dit qu'il y a un cerveau dans la tête, oui. il y a un cerveau dans le ventre, mm -hmm. il y a, on a plusieurs cerveaux. Mm -hmm. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a peut-être des neurones et des, des synapses mm -hmm. dans, tout, dans le tout le corps. Donc, en réalité, ce n'est pas coincé mm -hmm. dans le cerveau, c'est tout le corps. certainement vrai, et pas certainement vrai, c'est sûrement vrai, parce que quand on se pique avec une épingle, on, on, on a cette réaction... De, de, de piqûres, et tout de suite après, on se dit, oh là là, ça m'énerve, il faut Parce que, ça que le système nerveux, et il est dans tout, dans tout, dans tout passe, le corps. Et après ça passe, il faut y penser, on se dit, c'est voilà. rien, ou ça. Donc c'est vrai. Alors, hein. pourquoi, pourquoi on... on insiste beaucoup sur euh, le neuronal, le oui. cerveau, etc. Bon, à la limite, il y a une histoire hein, aussi qui explique ça. C'est que, que, bon, euh, euh, euh, on part du principe que nous sommes mm -hmm. des humains ouais. à différencier des animaux et qu'est-ce qui nous différencie des animaux Notre conscience. pour ça que j'aime bien parler de conscience et non oui. conscient. Oui. De, parlons de, de ce qui définit être humain, ça. Oui. Oui. Voilà. Donc on a une conscience. Et comment on fait pour savoir qu'on a une conscience oui. Par la pensée, par l'intellect, par le cognitif, par la réflexion, l'analyse. Il paraît aussi que c'est ça qui nous définit des animaux, qui nous distingue des animaux. Je n'en suis pas si sûr. Parce Je ne peux pas imaginer les que les animaux vous... n'aient pas une pensée, mmh. n'aient pas aussi un système cognitif mmh. et, ne, et ne décident pas d'aller là ou pas là. Mmh. Enfin, voilà quoi. Donc c'est facile de dire mmh. que les animaux sont instinctifs, les mmh. humains sont, sont conscients, euh, sont, sont en raison, mmh. etc. En tout cas, pourquoi donc on parle de, de ça C'est parce qu'en en fait, le, le, le, on, on insiste sur le fait que comme nous pensons, mmh. c'est avec notre pensée, que nous allons agir, qu'il y a un lien entre la pensée et l'action. C'est parce que nous pensons mm -hmm. que nous décidons de faire ou de ne pas faire, d'avoir ou de mm -hmm. ne pas avoir, d'être ouais. ou de ne pas être. Mm -hmm. Et donc tout provient de la pensée. En réalité, tout ne provient pas de la pensée, mm -hmm. mais le champ intellectuel ouais. ou cognitif fait partie mm -hmm. des sept champs euh, qui vont créer le processus dont font partie le processus de création. Mm -hmm. Alors bien sûr, on a conscience qu'on active l'énergie physique, mm -hmm. on a conscience qu'on active l'énergie intellectuelle, on a conscience que nous pensons, oui. que nous créons des croyances, des convictions, mm -hmm. des, des, que nous percevons des intuitions. Nous avons conscience de percevoir oui. des émotions, nous avons conscience de nos états émotionnels, sensitifs, mmh. physiologiques. Mmh. Donc, comme tout a l'air d'être centralisé par la conscience, mmh. donc on a conclu que, en fait, nous sommes des êtres conscients et que, mmh. que c'est ça qui est le centre. En fait, non, ce n'est pas le centre. Non, mais quand vous dites que la pensée ne crée pas, et on, nous avons toujours entendu dire que la pensée était créatrice, qu'un que jour quelqu'un est arrivé a dit que la lumière soit, la lumière fut, que ceci, cela... C'était à partir de, de pensée ou à partir de conscience ou Moi, j'aime de... bien dire euh, que la pensée, mm. une pensée, j'aime bien dire qu'une pensée a autant de chances de se matérialiser mm -hmm. qu'un spermatozoïde a, a <rire> de chances de féconder l'homé. Je vais... Donc, vous laisser donner les dates, parce que vous avez quelques dates, il va falloir qu'on y aille. <rire> oui. Mais... Ce n'est que partie remise, parce que cet enseignement que j'ai reçu là, gracieusement, et vous aussi, c'est quelque chose qu'il euh, qu prodigue professionnellement. Donc ça, ce sont des, des, des moments euh, vraiment, vraiment inédits, que vous allez pouvoir euh, méditer, sur lesquels vous allez pouvoir méditer, parce qu'il vous a donné énormément, en très peu de temps, euh, ceux qui ont capté cette émission et qui peuvent encore revoir notre replay, eh bien, vous verrez que là, il vous a dispensé, mais vraiment, d'une sorte de... C'est un cours, mais en même temps, c'est aussi une sorte de... C'est une guérison un peu de tout ce qu'on ne savait but. pas. Voilà, vous nous avez donné cela gratuitement mais vous avez, je le disais, je le répète, c'est votre profession. Vous avez créé votre, euh, votre site. site internet. Ouais, Il voilà. y a le site Donc, internet. MC2DP. Voilà. Il y a pas beaucoup d'informations sur le site officiel de l'Institut MDP. C'est un MC2DP.com. Mm -hmm. Et euh, alors, et, et, et euh, et il faut conférence. bien leur expliquer, hein, quand oui. ils mettent institut, avec le T à la fin, oui, oui, et vous mettez MC, voilà, vous collez MC, M comme maman, Catherine, oui, 2, et D comme dp, Daniel, dp comme Patrick, personnel. Voilà. et point comme Patrick. .com, Alors, cherchez dp, voilà. ce site, et voilà. euh, la prochaine date, si vous les avez pas alors encore. Alors, si dimanche, euh, ce dimanche, ce le, dimanche quatre le, quatre 4, mm -hmm. à 10h, il y a une visioconférence. C'est une conférence en ligne. En ligne il euh, y a déjà beaucoup d'inscriptions. On peut encore euh, mmh. continuer à, à, à s'inscrire. Mmh. Et euh, donc l'inscription se fait en ligne. Donc mmh. effectivement, il faut bien noter la, la mmh. du site mmh. puisque c'est en ligne sur le en ligne. site. Mais ils peuvent vous appeler aussi au dp. numéro point. que nous avons donné 06 90 56 89 89. Ou laisser un message par WhatsApp voilà. sur le même numéro. Pour avoir le lien de la conférence qui voilà. se fait en ligne. Voilà. Euh, sur le euh, site, il y a aussi donc des masterclasses, voilà. des suivis individuels. Non, mais il faut des y, des y aller ça, vraiment, On aura euh, le temps d'en reparler. Je vais, je ah non, dimanche, dimanche, non, je ne pourrais pas, mais c'est dimanche 2 Non, dimanche 4 Pourquoi on va dire dimanche 2 Dimanche 4, je serai là. Alors bon, je petit vous aussi. Dimanche 4, euh, j'essaierai de me connecter. Si bien sûr, notre réseau euh, ne nous fait pas défaut. Hein. Vous savez déjà bon. comment ça se passe depuis euh, cette À La montagne, il y a quelques petits de il y a des, Vraiment, Mais je vous assure, ça, ça commence aller. à être chiant. Vraiment. Excusez-moi l'expression. Donc, euh, vous avez là M. Pierre Chatru qui vous invite à cette euh, conférence, euh, conférence. En ligne, en visioconférence. Oui. donc. Euh, sur cette présentation globale, je vais aller un peu plus loin là ouais. que ce qu'on a pu faire pour présenter ouais. ce que c'est que la MCD, la méditation consciente et créative, mm -hmm. qui n'est pas une forme de méditation classique, qui, oui. est, qui est en fait un, euh, un perpétuel mais continuum. Nous, nous, nous allons juste euh, nous arrêter dessus pour que nous puissions vous diffuser aujourd'hui. Si nous pas fait en sorte, parce que nous, je rappelle à tous ceux qui nous regardent, vous venez et euh, nous diffusons et nous rediffusons vos passages et nous vous envoyons votre replay, quelquefois, sur votre portable. Bref, il faut qu'on y aille pour qu'il y ait le temps de faire euh, le reste la suite du travail. Merci de nous avoir suivis, merci d'être venus. À très bientôt. À très bientôt. Merci, fille.